Plusieurs personnes m'ont souvent demandé pourquoi leur site internet n'apparaissait pas sur les moteurs de recherche. Si vous avez créé votre site internet, ça fait vraiment un bon moment et que vous n'avez avez pas assez de visibilité. Donc, il est possible que vous n'ayez pas travaillé sur l'aspect optimisation de votre site internet pour que ça puisse vraiment être indexé par les moteurs de recherche. Mais dans un deuxième cas, si vous avez créé un site internet, ça fait pas très longtemps, ce n'est que logique que votre site internet n'apparaisse pas encore. Tout simplement parce que le, euh, les moteurs de recherche prennent du temps pour pouvoir indexer les différentes plateformes et pouvoir pouvoir les afficher dans leur, dans leur base de données. Donc, mais il existe quand même moyen qui peut vous permettre d'accélérer le processus. Donc si vous voulez accélérer le processus, euh, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de créer un plan de site qui est souvent appelé sitemap.xml et de le mettre dans le répertoire principal de votre site internet et ensuite de soumettre... Ce plan décide dans les différents moteurs de recherche où vous aimeriez faire apparaître vos site le plus rapidement possible. Et si vous soumettez votre site internet sur, euh, sur les différents moteurs de recherche tels que Google Beans, euh, vous allez vous rendre compte qu'après quelques heures ou peut-être un jour, vous, votre site internet apparaîtront sur les moteurs de recherche. Donc ça c'est la astuce que j'avais pour vous aujourd'hui.